you <laughs> Alors, les enjeux croisés entre genre et climat sont pris en compte dans la loi de 2021, du 4 août 2021 euh, sur l'approche la, et l'importance d'arriver à lutter contre les inégalités. Euh, on retrouve en fait en tant que bien public mondiaux euh, le climat et l'égalité entre les femmes et les hommes, et on retrouve du coup l'importance d'arriver à se s'adresser aux causes profondes euh, de l'ensemble de ces biens publics mondiaux. Euh, et euh, il nous semble absolument essentiel dans ce sens-là d'arriver à travailler tant sur le croisement entre genre et adaptation que genre et atténuation. Pour cela, on a construit une étude euh, en lien avec euh, l'OFCE et Sciences Po qui dresse huit narratifs euh, sur ce lien entre genre et climat et comment est-ce que l'ensemble des organisations internationales, plus d'une cinquantaine, a été interviewées on a revu euh, l'ensemble des textes sur euh, ce lien-là. Euh, et euh, l'étude dresse aussi également cinq grandes recommandations qui sont extrêmement inspirantes pour continuer de travailler et nourrir ce lien-là. Notamment, permettez moi juste de citer deux des plus grandes recommandations. L'importance d'arriver à faire en sorte de ne pas s'arrêter uniquement au sujet de la vulnérabilité, dont les femmes sont la plupart du temps plus Victimes du changement climatique et des conséquences euh, et des catastrophes naturelles. Euh, donc important d'arriver à faire en sorte de dépasser euh, ce statut de victime et de penser le rapport euh, et la hiérarchie existante, euh, le rapport de pouvoir et la hiérarchie existante afin de s'attaquer aux réelles inégalités entre les femmes et les hommes. Première grande recommandation et deuxième grande recommandation, c'est d'arriver aussi également à penser, bien entendu, les femmes comme agentes de changement et agents économiques face notamment à l'ensemble des, euh, des risques d'atténuation, mais surtout arriver à faire en sorte que euh, ne, ne pas pour autant invisibiliser la contribution qu'elles font déjà euh, à l'ensemble de, de, de l'emploi le, informel, de l'agriculture de subsistance euh, et euh, qui la plupart du temps n'est pas ou peu euh, pris en compte. Alors ça se traduit euh, de, de plusieurs sortes, hein, de, vous savez l'AFD est, euh, est très motrice hein, dans la mobilisation de ses partenaires, euh, banque publique de développement, euh, du, de, des réseaux de développement, de ses autres partenaires bailleurs de fonds, et qui, Elle mobilise, en fait, dans le cadre de grands événements internationaux, ses partenaires sur le genre et, et le climat. Et elle essaye, avec ses partenaires, de, de, de proposer des, des projets pilotes concrets sur le terrain qui permettront, en fait, de servir et de nourrir les autres États en la matière. De retour barre, à l'intérieur de, de, de l'AFD, nous avons une grille développement durable qui nous permet d'analyser, en fait, l'impact du projet en matière à la fois climatique et à la fois genre. Euh, sur l'ensemble des projets AFD, et ça, ça nous permet de faire euh, des réels progrès en matière géo-réclimat. Euh, les outils financiers aussi sont vers, climatiques, sont vers à l'égalité femmes-hommes, avec des cibles à atteindre qui sont ambitieux et importants. Et puis ce fonds qui a été créé par le président de la République, fonds féministe pour les organisations féministes locales du terrain, financé par l'AFD à travers plusieurs canaux, dont deux proposés par l'AFD, et qui va permettre aux associations féministes de progresser de grandir sur le terrain et puis euh, finalement d'arriver à euh, faire un travail de, de plaidoyer et de conviction euh, dans les pays dans lesquels euh, l'AFD la, la euh, la intervient. Ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire dans le dialogue de politique publique qu'on a avec, avec les États ou avec euh, les partenaires, c'est d'éviter de travailler euh, en silo, secteur par secteur, et en fait d'avoir un vrai dialogue de politique publique euh, ODD. Euh, qui nous amène en fait à travailler avec les États et apporter une expertise technique aux États en matière à la fois de climat de genre, mais aussi de climat genre, et d'avoir les deux comme des objectifs en fait, concrets euh, sur lesquels les États sont prêts à s'engager. Ça, ça nécessite en fait une vraie expertise interne qu'on a réussi à développer, et une vraie expertise qu'on propose à nos, à nos partenaires et, et aux États. Peut-être la deuxième chose aussi, c'est que dans l'ensemble des outils financiers aujourd'hui qui sont proposés par l'ensemble des bailleurs de fonds, il faut des cibles précises en matière d'atteinte climat et égalité femmes-hommes, enfin, des cibles précises en fait, qui n'existent pas encore pour l'instant, qui sont séparées, mais qui peuvent tout à fait, comme les statistiques le montrent, en fait, pouvoir être développées et qui ne nécessiteront pas forcément une révolution ou un vrai travail supplémentaire pour les responsables de projets et pour nos partenaires sur le terrain. Peut-être la dernière chose aussi, c'est que euh, peut-être réaliser que euh, dans cette manière de faire et dans la manière dont on travaille aujourd'hui sur les ODD, tous les ODD sont liés. Il euh, y a des, des liens qui sont faits entre tous les ODD, tout est associé ensemble et qu'on ne peut pas séparer les choses. Et donc cette vision, un peu, cette approche un peu euh, systémique, elle nous semble assez importante, à la fois sur le climat et à la fois sur le social, parce qu'on sait que l'un nourrit l'autre et que les deux sont indissociables.